Bonjour, Elena Kemeda, partenaire de score Three angels un réseau qui investit dans les femmes et pour représenter les entrepreneurs. Je suis votre modératrice pour l'innovation mondiale de par la science et la technologie. Urgist, une conversation sur investir au niveau des femmes. Les femmes investisseuses sont en train de mener le pas, accroissant les choses en matière de capital, ressources. Ce modèle renforce les capacités des femmes qui montrent que les femmes qui lancent des entreprises sont toutes aussi coupables que les hommes. Souvenez-vous, vous, vous vous pouvez adhérer à la conversion. Nous envoyons vos questions, vos commentaires au chat space à côté du lecteur vidéo grâce à Twitter, dièse euh, Connect. Et si vous êtes l'hôte d'un des groupes, euh, envoyez-nous vos questions et une photo de votre groupe pour l'occasion d'être mis en exergue pendant notre programme. Laissez-moi commencer en vous souhaitant la bienvenue à notre panel d'experts. À mes côtés, Gwen C. Edwards, un investisseur Angel expérimenté, coprésidente de Angel Resource Institute, un leader dans l'éducation précoce. Également, Elissa Freja, la fondatrice de Womina, une plateforme qui soutient l'écosystème de entreprise Moyen-Orient, Afrique du Nord, en renforçant les capacités des femmes investisseuses. Également, dans l'espace chat, pour répondre à vos questions et partager des liens aux ressources, Christina Tamer, responsable programme senior à VentureWell, entrepreneur, directrice des programmes de formation. Merci à tous de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous attendons vos questions. Mais en attendant, j'aimerais lancer la discussion en expliquant ce que veut dire la lentille genre en matière d'investissement. Est-ce que ça signifie pour nous tous Je vais donc lancer les choses pour moi. Lens Investing en matière de genre, c'est une question de genre, d'analyse de genre. Et ceci peut dire différentes choses alors, en fonction des investisseurs. Accès au capital pour les femmes, microfinancement par exemple, ou capital à risque, ou alors accroître l'accès au capital pour les directrices de hedge funds. Il faut voir toute la chaîne de valeur de la société et évaluer. Leur conseil d'administration, l'équipe fondatrice le personnel de haut niveau est de voir comment les femmes sont valorisées de façon égale, toutes comme les hommes. D'autres s'intéressent aux produits, aux services de la société en se disant il y a leurs produits, leurs services sont-ils en train de relever les défis pour les femmes Il peut s'agir par exemple d'un produit innovateur, qui intègre les caractéristiques féminines et de minorités ethniques d'autres groupes qui ne sont pas représentés dans le développement du logiciel et en s'assurant qu d'avoir une approche inclusive en matière de médecine et dans d'autres domaines. Et pour répondre à la question d'origine, la signification de ceci pour nous, c'est de, de déverrouiller les potentiels et une grande partie du monde où, en général, on oublie ce genre de choses et d'accroître les opportunités pour les investisseurs. Donc, essentiellement, de voir, de découvrir des idées qui sont ignorées traditionnellement et de donner aux investisseurs un retour sur investissement. Gwen, qu'en est-il chez vous Oui, j'aime beaucoup ce sujet. Je me suis beaucoup concentré sur le genre, l'impact que nous avons dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise, ce depuis longtemps. Et il y a 12 ans, j'ai commencé à m'intéresser particulièrement à deux organisations. Mais j'ai reconnu le fait que, croyez-le ou pas, même à Silicon Valley, les femmes ont du mal à avoir accès au capital. On sait que c'est un problème sur le plan international. Et notre point focal, le mien, c'est de permettre aux femmes d'avoir accès à ce capital, pour leur permettre d'avoir accès aux ressources, investir dans ces femmes. Et ce faisant, le but de notre c'est de prouver que les femmes donc, valent la chandelle. Elles peuvent être des leaders formidables. C'est un retour sur investissement. Donc on se concentre sur cette lentille. Comment trouver des sociétés où il y a au moins une femme avec une position de 10% ou plus, qu'elle soit fondatrice, PDG ou cadre de haut niveau nous sommes en quête donc, de sociétés et nous en trouvons de plus en plus euh, avec des opportunités formidables, absolument. Elissa, pouvez-vous partager vos idées avec nous Oui, absolument. Au moins, en ce qui nous concerne, nous, la lentille genre, la, la gender lens, c'était donc un peu le fruit du hasard. On voulait renforcer les capacités de femmes en temps dans le monde de l'investissement, naturellement, elles ont moins ce préjugé. Elles investissent davantage dans des start-up féminines, alors que les, les entreprises mâles favorisent plutôt ces messieurs. Et le calcul était juste avec Angel Network. Nous, 40% de notre portefeuille a au moins une fondatrice femme et... et, et, et et les, toutes les sociétés avaient au moins une fondatrice. Ce n'était pas par dessin, il fallait voir l'autre côté de la table. C'était notre façon d'approcher la lentille genre, l'investissement, renforce, renforcer les capacités de l'investisseuse, si l'on ose dire. Nous avons une approche plus directe maintenant, on a pu prouver notre théorie et la région où nous sommes présents n'incorporait pas les femmes en matière d'investissement. On voulait donc élargir ce pipeline et identifier, comme Gwen l'a dit, des, des entreprises où il y a au moins eu une fondatrice femme et ne pas répéter les mêmes erreurs et d'alimenter l'incubateur dans un même temps. À Score 3, nous sommes en train de nous attaquer aux deux faces de la médaille, accroître le nombre d'entrepreneuses et du côté investissement accroître, le nom de, de personnes qui écrivent les, les chèques, les investisseurs investissent, c'est connu dans les gens un peu comme eux malheureusement et c'est tout à fait vrai. Merci mesdames pour votre contribution, nous allons maintenant parler du, des résultats euh, de notre questionnaire auquel nos auditeurs ont répondu, nos téléspectateurs, demandant à notre panel d'experts de nous indiquer comment elles euh, donc euh, font face à la lentille si nommée. Quelles sont certaines des stratégies dans la lentille genre Très souvent, c'est le processus donc de tendre la main aux sociétés et le processus de diligence. Nous sommes en quête d'un impact social mais par ailleurs, je dirais, nous sommes intéressés par des entreprises qui vont fournir un grand retour et nous mettons en exergue ceci au reste du monde. Quand j'ai répondu à la question préalable, je crois que notre lentille, c'est de trouver ces personnes talentueuses, ces superstars. Et autour de nous, de façon croissante, comme nous sommes en quête d'entreprise, de, nous cherchons à une diversité ethnique, à une diversité de genre. Nous avons des équipes florissantes et de très bonnes données quand on mélange les gens de différentes cultures, de différents antécédents, des hommes comme des femmes. La prise de décision, les résultats sont améliorés et, et nous avons des données et, et ça va se traduire, j'espère, pour faire de plus petites équipes. Nous sommes assez concentrés sur ce que nous cherchons initialement et nous avons une approche transversale, logicielle, MedTech, nous sommes en quête de, donc de ces femmes talentueuses. Très souvent, on a encore des gens. Qui, qui nous envoient des dossiers et on leur explique que nous, nous voulons cette diversité dans nos équipes, et parfois cette société est sur le point d'engager une personne donnée, on peut leur donner un petit coup de pouce, on veut que ce soit le meilleur talent pour la société en matière d'investissement, c'est intéressant de voir comment les choses sont impactées par cette prise de conscience les réactions positives que manifestent les gens dans les sociétés dirigées par des femmes. Je partage, j'appuie, j'accompagne. Dans certains aspects, on entend qu'il y a une question de pipeline en matière de technologie surtout, qu'il n'y a pas suffisamment de femmes talentueuses de, de, de minorités ethniques et on s'est aperçu que c'est tout à fait le contraire en fait. Une fois qu'on a mis en marche notre groupe Angel, les gens nous tendent la main et nous avons des investisseurs uniques et des idées extraordinaires. C'est un processus exaltant de découvrir tant de potentiel. Elisa, quant à vous, comment, quelle est votre approche dans ce domaine et quelles sont les opportunités et les défis que vous devez relever dans votre groupe Je crois, pour répondre à votre question, un des défis principaux en matière d'investissement dans la femme, c'est donc une question de ce qu'on appelle le sourçage. Initialement, je travaillais avec les, les VCs, avec des partenaires surtout masculins. Il n'y avait, avait que deux capitalistes à risque femmes dans notre équipe. Et maintenant, il y en a huit. Donc nous sommes ravis de cette croissance. Mais ça nous a pris... Il a fallu parler à ces vices pour leur parler de leurs sources, de leurs canaux. Pourquoi vous vous là Parce qu'il y avait 20 sociétés dans votre portefeuille. Il n'y a pas une seule femme présente. Donc on, on, on utilise les mêmes canaux on les interpelle. Tout d'abord parce que nous étions une marque focalisée sur les femmes on n'était plus abordable. Par les femmes et ça nous a beaucoup aidé pour le sourçage, d'identifier les sociétés qui avaient un potentiel d'investissement. La deuxième chose, c'est que, en fait, nous nous sommes allés au-delà des sentiers battus pour nous assurer que nous avions des chances égales. Nous voulions trouver des start-up dirigées par des femmes et les canaux traditionnels ne les attiraient pas. Donc nous avons adhéré à des groupes Facebook, des événements communautaires, parlé à toute une foule euh, de groupes de relations publiques par les euh, médias traditionnels pour que les gens connaissent notre nom et tendre la main à ces communautés. On savait qu'elles existaient, mais personne n'en profitait. C'était donc le premier défi que nous avons dû relever, identifier et que nous avons réussi à surmonter. Pour vous donner une idée, récemment, nous avons lancé un accélérateur qui s'appelle Women's Help. Ça, c'est simplement pour les femmes du Moyen-Orient, pour les start-up. Et nous avons reçu 175 dossiers de candidature avec des femmes. Ça, c'était tout à fait inattendu de notre part. C'était du jamais vu dans la région. En matière, donc, des dossiers de candidature et on pense que c'est vraiment ces canaux alternatifs et des marques donc qui apprécient les femmes. C'est incroyable, félicitations, incidemment, sur ce lancement, c'est tout à fait nécessaire. Et ce qui est intéressant, comme vous l'avez dit, le capital social, certaines des barrières au capital financier parfois, il faut s'assurer donc que les gens n'ont pas besoin d'une introduction chaleureuse pour avoir accès à l'argent. Une façon de tendre la main aux angels, aux vices, il faut qu'il y ait quelqu'un qui, sur place, pour vous orienter, ce que nous faisons à Score 3, Score 3, nous voulons démocratiser la chose. Nous acceptons les appels. Envoyez-nous votre dossier et on sera équitable quand il s'agira d'examiner votre entreprise. C'est tout à fait critique. Lisa, je suis d'accord avec vous. Merci. Maintenant, nous allons répondre aux questions. Qui nous ont été envoyés si je ne m'abuse c'était hier et ce matin et on a demandé quels aspects de l'investissement gender lens qui vous intéresse le plus on peut voir les résultats à l'écran les réponses principales c'est accroître l'accès au capital pour les femmes donc 31% suivi par amplification des opportunités d'entreprise, 28%. Ensuite, à renforcer les capacités, les femmes, au niveau du travail, 25%. Gwen et Lisa, quelles sont vos réactions à ce questionnaire On va commencer par vous, Lisa. Ce n'est pas une grande surprise, la question. Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'investissement des femmes gender lens c'est vraiment attendu que les gens... Voudront renforcer les KPC et les femmes grâce à ce genre d'investissement en créant un monde plus égal. C'est plus appréciable sur le plan stratégique et l'expérience est d'autant plus agréable, tout à fait. Et l'autre morceau, c'est renforcer la nouvelle génération de femmes, nos fils et nos filles, sur un pied d'égalité, pour avoir un modèle qui pourrait inspirer. Ça, c'est une énorme partie de ce puzzle. On va ensuite répondre à des questions de nos euh, spectateurs en ligne. Une des questions qu'on a reçues est la suivante. Quelle tendance dans l'investissement dans Assistez-vous dans les marchés émergents. Elisa, tout à fait. Une grande partie peut être dit à partir des marchés émergents. Pour commencer, nous n'avons pas le luxe, du moins au Moyen-Orient, d'avoir un seul marché. Nous devons co-investir au-delà des frontières, les investisseurs et entrepreneurs. Et nous devons donc connaître cette expansion au-delà des frontières pour croître pour avoir un retour sur investissement, dans la mesure où nous n'avons pas vraiment ce luxe, de trouver de bonnes affaires reste difficile. Je pense qu'on n'a pas un marché saturé. Il y a des entrepreneurs en Jordanie, en Égypte, en, en Arabie Saoudite, aux Émirats, et il faut vraiment avoir comme priorité le, le meilleur marché, la meilleure affaire et il y a des préjugés inconscients, mais la priorité, c'est quand même d'investir. Nous n'avons pas le luxe d'être aussi pointilleux que dans des marchés plus développés, donc l'investissement genre doit être discuté. Ce qu'on remarque, le pourcentage des entrepreneurs financés, femmes reste minoritaires, mais ils sont plus élevés qu'aux États-Unis euh, quant aux étapes précoces. Je crois que notre région devrait être très fière de ce résultat, bien que les marchés ne soient pas aussi bons, les, les chiffres ne sont pas aussi éblouissants, il y a moins d'entrepreneuses. Euh, mais davantage de femmes sont financées parce qu'on ne peut pas, nous n'avons pas le luxe d'être sexistes, en fait. La prochaine question qui vient d'arriver, quelles sont les différences remarquables par des startups dirigées par des hommes par rapport aux entreprises dirigées par des femmes je, Ce que je voulais vous dire, que j'ai travaillé dans un atelier pendant dix jours en Jordanie. C'était il y a trois ans, deux ans et demi. Et donc je connais un petit peu la région, les défis. Euh, L'exaltation, c'était sur les femmes, c'était fabuleux. 10 de ces femmes sont venues aux états unis et nous avons procédé à un échange, de un programme. C'est très intéressant d'entendre cette activité croissante, c'est vraiment fabuleux. Et, et je voulais simplement rebondir sur la question comment les, les entreprises dirigées par les femmes sont différentes. C'est très intéressant. À un certain niveau, il y a beaucoup de similitudes. Mais deux choses qu'on a remarquées, toutefois, je crois que on a vu que les femmes ont tendance à être plus prudentes quand il s'agit d'argent. Elles sont prudentes comment elles dépensent. Et c'est un grand plus. C'est une raison pour laquelle on voit que les femmes ont de meilleurs retours que les hommes lorsqu'elles dirigent des sociétés et quand, quand les statistiques... les résultats sont améliorés. Les femmes sont donc prudentes. Parfois, elles ne demandent pas autant d'argent qu'elles de ce, que, ce dont elles ont besoin, c'est un peu mitigé que, comme tableau. On essaye de former les femmes, être un peu plus agressives quant à ce qu'elles demandent. Dans un même temps, on aime beaucoup le fait qu'il y a une sensibilité au fait que le capital est précieux, comme on s'en sert, c'est très important. Et je crois que les femmes ont tendance à donc... Euh, et te fait une entreprise qui a un impact, même si ce n'est pas une, un impact social, mais elles veulent le long terme. 10 ans, voire plus, 15, elles réfléchissent plus à long terme. Et il y a encore une tendance pour les hommes à bâtir une entreprise, c'est une question d'argent, ils veulent euh, re repartir après cinq ans, quitte à repartir. Donc il y a ce désir ce, d'être un entrepreneur plutôt en série. Et là encore, réaliser quelque chose, toujours et encore, et on s'aperçoit que c'est intéressant. Personne ne va rejeter une bonne opportunité, homme ou femme, mais je crois que le niveau d'intérêt est plus élevé chez les femmes pour avoir une entreprise plus à long terme. C'est intéressant en passant. Les femmes essaient de voir comment intégrer d'autres facteurs. Elles savent quel est l'impact sur la communauté dans laquelle elles travaillent. En fait, elles sont d'excellentes dirigeantes en matière de... quand il s'agit de mettre sur pied des équipes. En, en tant que focus, mais elle, la différence au niveau du capital, du capital comme ils le perçoivent, nous gardons ça à l'esprit. Nous voulons que les gens aient suffisamment d'argent et pas arriver au point où elles sont vulnérables au premier prochain cycle de capital. Il est toujours bon d'établir les, les modalités et d'avoir autant d'influence de pouvoir dans les négociations que possible afin d'occuper une position de force. L'autre chose qui nous intéresse en matière des différences, lorsqu'il s'agit de, de la sortie de l'IS, on veut que les femmes souhaitent qu'elles se défendent davantage elles-mêmes, leur société, la valeur. Et nous travaillons à travers la chaîne de valeur actuellement, la perception. Oui, et ce qui est intéressant, avec... Euh... Vous avez parlé, Gwen, que les femmes se concentrent davantage sur le long terme en matière de, dans l'entreprise. L'impact de la valeur, c'est énorme, je crois. Surtout à cette époque de gratification instantanée, c'est un gros problème. Il faut euh, mettre du temps de côté pour l'investissement, prendre du temps 20, 30 ans. Donc ma question que je vous renvoie, Glenn, Gwen, est-ce que les, les hommes s'intéressent à ces buts à long terme, à ces gros problèmes que certaines fondatrices essayent de régler C'est une excellente question et ça me mène à une nouvelle réflexion sur d'autres façons d'investir dans la structure. La réponse à cette question dépend de l'investisseur, de la personne elle-même. Nombre d'investisseurs s'intéressent à cet horizon à court terme. Et ne voudra pas s'impliquer pour le long terme, pour ces opportunités, parce qu'ils veulent ressortir leur argent, ils veulent réinvestir cet argent. Une des choses que, sur lesquelles je travaille avec d'autres, et indépendamment de Golden Seeds comme groupe, mais une des choses sur lesquelles je travaille pour aider les gens à travers le monde, de voir ces créneaux c'est de faire la part des choses entre le retour que vous avez en tant qu'investisseur et votre, votre exit, votre sortie, de faire, faire la distinction entre la, la sortie de, de, de l'investisseur ou de l'entrepreneur. Aujourd'hui, on pense que c'est intégré, l'investisseur ne, ne sort pas son argent, à moins qu'il y ait la, la liquidité, que l'entreprise ait vendu, mais il y a cette nouvelle réflexion selon laquelle on peut séparer les deux. Et ceci émane d'une réflexion suivante. Comment on peut structurer un investissement pour que l'investisseur ressorte son argent avec un retour raisonnable dans trois ans, peut-être quatre ans Mais c'est structuré comme un pourcentage de revenus. Il y aura cette croissance rapide. Ça peut être structuré comme dividende. Il peut s'agir d'un prêt avec des intérêts. Mais bien plus bas qu'un qu prêt basé sur les recettes, il y a des sociétés qui le font et les structures. Donc, là encore, je dirais que cette réflexion autour de moyens alternatifs pour que les investisseurs obtiennent ce retour émane des impacts sociaux, de la phase des impacts sociaux où typiquement quelqu'un bâtit une entreprise ne veut pas vendre à une société traditionnelle, ils veulent briser le paradigme. Donc comment le faire Comment faire une différence Mais je veux quand même euh, donc, en avoir pour mon argent plus un retour. Donc on, est, on apprend de cette réflexion et du fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est très économique de, de lancer une société, une société logique. Si vous avez, vous avez un modèle et que vous générez des recettes, dans ce cas, vous verrez des marges d'opportunités, de, de croissance de recettes. Donc euh, il peut être intéressant de réfléchir non seulement à vendre euh, à un investisseur dans votre société pour le long terme, ce qui est cher, mais réfléchissez où est-ce que j'obtiens ce revenu comme PDG. Je peux renvoyer cet argent à l'investisseur et certains investisseurs seraient ravis d'en avoir, avoir doublé leur investissement en 4 ans. Ils seraient ravis. Ils n'ont pas besoin de 10, 20 ans. Ils n'ont pas besoin d'une licorne. Ils veulent simplement un bon retour. Là encore, c'est une nouvelle réflexion et je crois que c'est extrêmement saillant pour les femmes et les entreprises dirigées par les femmes pour toutes les, les raisons dont on vient de discuter. Et à part l'investissement financier, que, de quoi les entrepreneuses ont besoin pour réussir pour bien gérer l'entreprise et que peuvent faire les organisations et Gwen on va commencer par vous ensuite Lisa une des choses dont on s'est aperçu j'appelle ça le mentorat juste à temps les hommes comme les femmes et pour les femmes apprécient vraiment d'avoir d'autres femmes à leur côté qu'elles peuvent contacter il y a des hommes, elles ont besoin des hommes également. Mais je crois qu'il y a vraiment cette affinité de savoir que vous êtes femme, vous, vous avez cette expérience, vous, vous comprenez, vous avez, vous, vous avez été dans, à leur place. Mais plus que toute autre chose, et je l'ai entendu de la part de tellement d'entrepreneurs, de, c'était mon cas également, vous avez besoin d'un mentor. Plusieurs mentors, mais quelqu'un qui croit en vous et vous savez qu'il se concentre sur votre succès et, et, qui, et qui vous donne confiance. Quelqu'un vers lequel vous pouvez vous tourner, vous avez besoin d'une réponse rapide à 11h du soir, mettons, et où vous avez besoin de quelque chose, une, une session de plan de stratégie, et vous, venez, vous, vous avez besoin d'un conseiller de confiance. Est-ce que c'est vraiment bien Est-ce qu'on m'induit en erreur, là Donc, là, il s'agit de confiance, de, de, de mentors de confiance et d'un réseau et d'encontrer d'autres femmes entrepreneurs qui, avec lesquelles vous pouvez partager vos idées. Merci Gwen. Maintenant, la prochaine étape, nous avons une petite euh, présentation vidéo à vous montrer. Les entreprises dirigées par des femmes, c'est une force de prospérité et d'innovation à travers le monde. Jetons un coup d'œil. Depuis dix ans maintenant, le nombre de femmes dans le monde du travail a augmenté de 250 millions. Cette tendance va croissante par rapport à il y a un siècle. Davantage de femmes de filles ont accès à l'éducation supérieure au capital, leur donnant davantage d'opportunités pour amplifier leurs idées et de créer des entreprises. » La recherche montre que de soutenir les femmes entrepreneurs augmente le PIB de 12%. En 2012, il y avait 126 millions de femmes lançant leur propre entreprise et 98 millions dirigeant des entreprises déjà établies aux états unis Les femmes lancent 1200 entreprises tout en employant 8 millions de personnes, générant 1,4 milliard milliards de dollars en vente. Ça, c'est beaucoup de... D'argent liquide. Ces femmes robustes construisent un cadre pour les femmes avec moins d'obstacles. Mais notre travail n'est pas terminé dans le monde développé. Le chiffre baisse de moitié par rapport aux hommes il y a moins de créneaux. Dans cet espace, les femmes ont besoin davantage de mentors, le même accès au capital que les hommes, un changement de perception que l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement une activité pour les hommes. Au-delà des chiffres, les femmes doivent jongler d'autres activités entre le monde du travail et le foyer. Elles brisent néanmoins des barrières, tout en... Et dans leur famille et leur pays d'origine. Les chiffres sont là. Quand les femmes entrepreneurs sont soutenues, les, les, les économies croissent. Pour ceux d'entre nous qui nous rejoignent, vous êtes en train de regarder une conversation sur l'investissement dans les femmes. Je m'appelle Nina Capella. Je suis avec Glancy Eckwart et Lisa Faria. Nous répondons à des questions en direct de nos téléspectateurs. Vous pouvez répondre dans le chat space ou sur Twitter avec hashtag JustTechConnect. Lisa, comment est-ce que vous voyez que les investisseurs passent davantage vers les femmes alors que les femmes réussissent de plus en plus comme investisseurs et comme entrepreneurs Eh bien, dans notre région, au Moyen-Orient plus particulièrement, le paysage a explosé au cours des cinq dernières années. J'ai eu beaucoup de chance de pénétrer dans cette industrie juste au bon moment, juste avant que la vague commence à arriver. Mais pour vous donner une idée le nombre des startups avec une femme comme fondateur a doublé entre 2013 et 2017. Donc non seulement il y a une croissance exponentielle des activités d'investissement, mais on assiste également à une croissance tout à fait enthousiasmante du côté des startups qui sont dirigées par des femmes. Et qu'est-ce que vous en pensez Eh bien ça change vraiment, véritablement on a vu un changement et parfois on se dit, on voit quelque chose qui se passe et on se dit est-ce qu'on est vraiment en 2018 ou est-ce qu'on est en 1960 en fait Parce qu'il y a des choses qui ne changent pas non plus d'un autre côté. Il y a un biais inconscient parfois. Mais quant au paysage, c'est tellement dynamique. Par exemple, si vous regardez les dix dernières années, il y avait peut-être six organisations, ici aux États-Unis, qui appuyaient les femmes. Et maintenant, euh, on voit toutes les initiatives qui ont eu lieu, et il y, y a des femmes qui n'arrivent toujours pas à faire un PowerPoint, mais, euh, mais maintenant, beaucoup davantage d'investisseurs se concentrent sur les femmes et découvrent les opportunités qui s'offrent à eux. Je voudrais citer une autre chose aussi qui est en fait une inspiration, un exemple magnifique. Dans le paysage, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes que les femmes pourraient résoudre et qui ne sont peut-être pas aussi intéressants pour les hommes. Un exemple, c'est un succès récent, une entreprise qui s'appelle Envision et le PDG, c'est Sorbi Sarna. Elle a construit cette entreprise sur cinq ans et elle se concentre sur la santé des femmes et notamment sur la question du cancer des ovaires, la question des tubes fallopiens, etc. Et quand vous parlez à des investisseurs masculins ou des scientifiques, ils se disent « oui, mais ça a marché, tout petit, combien il y a de femmes qui ont un cancer des ovaires ?» Or, elle a rencontré un succès énorme, énorme. Vous pouvez d'ailleurs lire des articles sur cette entreprise. Il y a eu beaucoup d'articles au cours des mois récents. Mais euh, elle était jeune diplômée de Berkeley, avec quelques années seulement d'expérience. Et euh, elle a obtenu 275 millions de Boston Scientific. C'est extraordinaire. Donc, elle a maintenant 31 ans à peine. Et elle va avoir un bébé, d'ailleurs, bientôt. Donc ça n'a pas, pas arrêté de vivre en plus. Donc c'est très enthousiasmant de voir ce genre de situation. Et je crois que plus on a d'exemples, plus les gens se rendent compte qu'il y a des opportunités qu'on n'avait pas vues. Il faudrait peut-être regarder plus à fond dans ce genre d'opportunités. Et donc la santé des femmes, c'est un autre domaine qui est vraiment très enthousiasmant aussi. Oui, tout à fait. Les données, rien que les données, nous choquent. Euh, aux États-Unis, moins de 1% des femmes euh, reçoivent des investissements de capital à risqueur. C'est un tout petit pourcentage, cependant. Nous avons des modèles, des femmes qui ont réussi, des fondatrices euh, qui ont revendu leur entreprise et qui sont en train de construire la prochaine génération de fondatrices. Donc il y a beaucoup de nouveaux événements, beaucoup de choses euh, qui nous ravissent dans ce paysage. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons revenir à des questions de nos participants en ligne et au groupe de spectateurs au Guatemala, qui pose la question « Quel est le rendement que vous avez obtenu en investissant dans des entreprises gérées par des femmes ?» Elisa, qu'est-ce que vous en pensez Non, tout à fait. – Excellente question. On se concentre toujours sur les avantages économiques de l'investissement dans les femmes. Je pense que la meilleure façon de bien expliquer aux hommes, c'est aux hommes évidemment qu'il faut l'expliquer, on peut, on peut leur dire toujours euh, « incluer des femmes », mais particulièrement lorsque vous parlez à des investisseurs masculins, c'est les chiffres qui les intéressent. Et donc la conversation tourne toujours autour des rendements Financier. Quel est le, plus, le meilleur rendement que j'ai reçu Eh bien, c'est les conséquences que ça a à avoir sur l'écosystème. Le, dans les marchés émergents, l'écosystème est tout petit. On voit très vite l'impact de ce que nous faisons. Par exemple, dans la région Mena. Nous donnons aux femmes beaucoup d'accès aux opportunités de publicité. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a réussi à créer des modèles, des rôles, des fondatrices qui sont dans cet espace. ce n'est pas simplement qu'elles deviennent des mentors elles-mêmes, mais le rôle qu'elles qu montrent aux jeunes, euh, le fait qu'elles arrivent à s'exprimer en public maintenant a donné à toute la région la conscientisation du fait que l'entrepreneuriat peut tout à fait être assumé par des femmes comme choix de carrière, comme c'est quelque chose qui est acceptable. Euh, c'est encouragé ailleurs et c'est fort euh, promu, notamment euh, aux Émirats Arabes Unis où nous sommes basés. Nos femmes euh, entrepreneurs sont des modèles. Et elles ont tendance ensuite à euh, embaucher beaucoup plus de femmes aussi. Donc vous voyez des mélanges très phénoménaux de personnes avec une diversité d'âge, de culture, de religion, d'orientation sexuelle et de genre euh, dans ces entreprises beaucoup plus diverses. Et ceci euh, entraîne le succès. C'est la diversité aussi qui est à la base du succès. Donc on voit beaucoup de choses très intéressantes, beaucoup de retombées culturelles, rien que parce qu'on a investi dans ces femmes. On a investi notre temps, nos ressources, notre savoir-faire pour que ces femmes puissent raconter leur histoire dans les réseaux sociaux. Elles peuvent être des mamans, ensuite lancer des startups, redevenir mamans. Elles arrivent à remplir leurs obligations culturelles, entre guillemets, qu'on attend des femmes au foyer. Mais également, elles arrivent à réussir dans leur entreprise. Ça, c'est formidable, oui. Et euh, quelqu'un de l'ambassade américaine de Djibouti nous demande, est-ce que l'accès des femmes aux finances est influencé par des facteurs culturels Gwen, qu'est-ce que vous en pensez Vous pouvez reposer la question Oui, tout à fait. La question qu'elle pose, c'est de savoir si l'accès au capital pour les femmes, est-ce que c'est influencé par des facteurs culturels Oui, bien sûr. Oui, je dirais tout à fait. D'une certaine manière, être une femme, c'est une culture. Et il y a d'autres attributs culturels. Vous êtes une femme, une épouse, votre culture euh, attend certaines valeurs de vous. Non, bien sûr, ça a une influence énorme. Et je crois que le meilleur conseil que je pourrais donner à ce sujet, c'est d'essayer de trouver des investisseurs, même s'il n'y en a qu'un seul ou un mentor, même si c'est un seul, qui vous ressemble le plus. Comme ça, vous ne vous sentirez pas seul, alors que vous allez définir les attributs culturels qui vous entourent, et ensuite essayer d'aller de cette personne vers quelqu'un d'autre. Donc il s'agit... C'est intéressant de parler de l'importance de la diversité, par exemple, mais je crois que quand on investit des fonds, il faut trouver un groupe central qui vous ressemble, qui va vous aider, qui va lancer l'étincelle nécessaire au départ pour lancer votre entreprise. Et ensuite, dans le contexte qui vous entoure, il faut trouver quelqu'un qui comprenne entièrement ce que vous êtes et ce que vous faites. C'est pourquoi c'est tellement intéressant pour nous, pour nous tous ici, c'est pourquoi on a une telle passion pour avoir plus de femmes autour de la table, parce qu'on sait que quelqu'un comme vous, euh, la même ethnicité, euh, du même sexe, euh, le biais inconscient disparaît dans ce cas-là. Donc mon meilleur conseil, ça serait de trouver cette personne. Je pourrais vous raconter des anecdotes, une rapide. C'est un monsieur noir ici aux États-Unis. Je ne sais plus de quel pays il venait, mais il était en Suède, il est venu ici. Il n'arrivait pas à lever un centime. Et il a beaucoup parlé. Finalement, c'est une femme blanche qui lui a dit, euh, je vais te dire euh, ce qu'il faut faire. Elle lui a dit, euh, et bien sûr, elle, elle pouvait lui donner les meilleurs conseils, mais pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas d'argent en fait? Elle s'est retrouvée dans un panel, dans une conférence, et toutes les autres euh, membres du panel ou femmes. Elle a dit Ah ben moi aussi j'ai beaucoup réussi euh, et pourquoi il euh, y a toutes ces femmes? Et tout d'un coup elle a découvert que euh, une fois qu'elle avait gagné de la confiance, elle pouvait avoir des investisseurs. Et donc, elle a lancé une entreprise qui est financée uniquement par des femmes euh, investisseurs providentiels. Et ça, c'est ressorti euh, de Silicon Valley. Elle travaille avec Oracle, avec d'autres. Mais elle avait eu du mal de rompre cette euh, barrière. Et c'est elle qui a expliqué ça à ce monsieur noir. Il fallait qu'il essaye de faire un plus gros effort pour trouver quelqu'un qui lui ressemblait dans le monde de l'investissement pour pouvoir commencer à démolir les barrières. Autrement, ils pouvaient toujours attendre pendant six mois à euh, essayer de demander des fonds, ils n'auraient rien. Parce que ce n'était pas ça le problème. Je voudrais intervenir, oui. Allez-y, Elissa. Ce qui est très intéressant, c'est que, quand on parle de culture aux États-Unis, c'est intéressant de parler de différents groupes ethniques. Mais quand on est dans une région comme le Moyen-Orient, il y a tellement de cultures différentes. Les Jordaniens n'ont rien à voir avec l'Arabie Saoudite, et très différents des Libanais, qui sont complètement différents des Soudanais. Et rien que la carte du Moyen-Orient vous montre de quoi nous parlons. Mais il y a un élément très intéressant qui sous-tend toute la culture de la région et qui n'a rien à voir avec la démographie. Pour nous, un des problèmes culturels le plus important que les femmes ont dû surmonter, c'est de pouvoir discuter d'argent, de parler argent. Dans notre culture, c'est une honte. On a honte de demander de l'argent. Ça ne se fait pas. Non, on fait des efforts, on est fiers de ce que l'on fait, et on est généreux. On est des gens très généreux, on donne beaucoup. On aime faire des, euh, des réceptions. Alors, demander de l'argent, aller dans de l'argent, ce qui est fondamental pour lancer une entreprise, euh, demander euh, un prix pour nos produits, ça, dans notre culture, c'est très difficile. On n'y arrive que difficilement. Et en plus, regardez l'importance d'être très clair dans les montants et dans les discussions d'investissement euh, avec les capital risqueurs, euh, on ne veut pas le faire. Les femmes n'aiment pas faire ça. Donc, en tant que culture, on s'en écarte. Parce qu'on peut être perçu comme étant radin, par exemple, si on veut baisser les prix. Et donc, honte euh, sur vous, honte sur votre famille parce que vous êtes pingre. Ou bien vous pouvez être perçu comme étant avare parce que vous demandez trop pour vos entreprises. Ou vous demandez trop pour votre entreprise ou votre produit. Et ça aussi, euh, cela dissuade euh, les personnes de faire du commerce. Euh, je préférerais euh, euh, vendre quelque chose au petit euh, niveau. Euh, je ne veux pas euh, demander des augmentations de prix, par exemple, parce que ça me donnerait l'impression que je ne pense qu'à l'argent. Mais quand vous parlez à des capital risqueurs, c'est ce qu'il faut faire, évidemment. Tout d'un coup, nous sommes là en train de parler euh, d'investir euh, de 250 000 dollars, et tout le monde est choqué, évidemment. Alors, il faut pouvoir euh, ne pas penser à ce que les gens, la façon dont ils vous jugent, ah. vous demandez 20 000 dollars, euh, vous, vous êtes une femme et vous allez avoir 20 000 dollars, enfin, bon. Dans certaines parties de notre région, il y a des gens qui meurent de faim. Donc ça, c'est un sujet très sensible qui affecte tout le paysage de l'investissement. Et les femmes sont très sensibles, évidemment, à leur foyer, à l'honneur de leur famille. Euh, tout ça, ça les affecte, bien sûr. Oui, ça, c'est un commentaire très intéressant, Elissa, parce que les nuances culturelles quant à l'argent, ça diffère d'un pays à l'autre, et d'un paysage à l'autre. Et aux États-Unis aussi, euh, nous avons aussi des problèmes culturels qu'on doit naviguer. Par exemple, quand vous êtes un investisseur global, ça va être intéressant de voir comment euh, vous attaquez ces questions de culture. Alors en plus, un de nos téléspectateurs euh, à l'American Corner à Windhoek en Namibie nous demande comment vous allez définir l'entrepreneuriat social. Alors j'ai posé la question à Gwen. J'ai une définition assez large de l'entrepreneuriat social, personnellement. Je vais vous donner ma définition, et après je ferai un commentaire. Ma perspective est assez large. Une entreprise pourrait commencer euh, en se disant qu'ils allaient devenir Google. Google n'a jamais pensé qu'ils auraient un impact social, mais ils ont un impact social énorme sur le monde. Euh, rien qu'avec Facebook, par exemple, même avec les problèmes que connaît Facebook euh, sur la vie privée. Facebook a un impact social énorme. Énorme. Si vous prenez une autre entreprise comme eBay, ce impact social énorme qui permet aux gens de gagner de l'argent, mais c ils n'ont pas été construits pour l'impact social. Donc, euh, j'aime cette définition plus large parce que euh, on voit que sans y penser, vous avez des avantages énormes dans le monde. Mais typiquement, un investisseur qui vise l'impact social rechercherait une entreprise euh, qu'il voudrait vraiment voir articuler un impact pour résoudre un problème social. Alors ne regardez pas nécessairement euh, le rendement financier. Leurs attentes ne sont peut-être pas aussi élevées que d'autres investisseurs. Parce que parfois, les gens sont, impact, sont sont surpris de voir que les investisseurs qui visent un impact social, quand même, voudraient obtenir un rendement financier. Donc, ce n'est pas de la philanthropie, c'est toujours de l'investissement, mais on ajoute une ou deux couches qui aboutissent à un rendement social. Combien d'emplois sont créés, par exemple Combien de personnes supplémentaires seront nourries euh, comment est-ce qu'on a réussi à protéger l'environnement, combien de litres d'essence seront économisés, etc. Donc ça, euh, on peut mesurer l'impact social, on peut le suivre à la trace. Parfois, les investisseurs dans l'impact social disent euh, quelles sont les étapes que vous voulez atteindre. Comment est-ce qu'ensemble, on peut mesurer le succès social Parce que ça vient en plus euh, du rendement financier. Il y a d'autres mesures. Quelles sont ces mesures Et ensuite, ils comparent leur investissement euh, dans l'impact social avec un autre. Et quel est le plus gros impact pour la région, pour le monde Et comment faire une priorité dans ces investissements Donc je pense que c'est toujours la mentalité de l'investissement mais les rendements sont plus que simplement des recettes financières et des rendements qu'on peut mesurer. Voilà un beau tableau. Gwen, comment peut-on appuyer les femmes quand on en arrive à la gestion du risque dans leur startup C'est la question d'un groupe à lomé au Togo. Elissa voulait répondre. Oui, bien sûr tout d'abord, c'est une question assez large, parce que la gestion du risque en tant que telle, c'est un sujet très vaste. Mais la façon dont nous regardons cela, avec le, la gestion du risque en général chez les entrepreneurs, c'est tout d'abord il faut mettre ces entrepreneurs qui démarrent avec d'autres entrepreneurs. Euh, on a le canevas traditionnel du modèle... Et on explique euh, comment fonctionnent ces modèles d'entreprise. Mais ensuite, euh, ce que l'on fait, c'est qu'on donne des exemples euh, de ce qui s'est passé dans le passé et qui appartiennent à la région, bien sûr. Moi, j'investis dans des entreprises au Moyen-Orient et le Moyen-Orient, ce n'est pas une région très stable. Chaque marché fonctionne différemment. On a des démocraties, des dictatures, des monarchies et... Certains pays ont des ressources naturelles riches, d'autres sont des pays pauvres qui n'ont pas de ressources naturelles. Donc c'est très divers, notre marché. Et les risques aussi, par conséquent, sont très diversifiés. Parce que euh, le succès de chaque entreprise dépend de la croissance au-delà des frontières, dans différents marchés. On arrive à euh, étudier les données historiques. Alors on peut leur dire, à l'heure actuelle, voilà les coûts que vous envisagez. Mais qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, les prix du pétrole tombent de 50% l'année prochaine On ne peut pas le prévoir. C'est tout à fait imprévisible. Et euh, vous êtes en train de résoudre un problème et qui n'est pas vraiment un problème euh, important. Euh, votre produit, c'est du luxe. Et alors vous n'êtes pas en train de viser la bonne base de consommateurs. Euh, et si jamais l'économie tombe, votre produit sera trop cher. Ou si la situation politique change. S'il y a une guerre civile dans un de vos marchés, euh, s'il y a des dégâts aux infrastructures, vous n'aurez plus le même accès, par exemple, euh, à des serveurs d'email. Vous n'aurez plus de l'électricité toute la journée. Vous ne pourrez plus développer votre produit. Alors ce sont des risques très différents. Si vous étiez aux états unis vous n'auriez pas les mêmes risques, évidemment. Mais ce que nous arrivons à faire, c'est d'expliquer de ce qui s'est passé par le passé, euh, sur les cinq dernières années ou les huit dernières années. On peut remonter au printemps arabe et on utilise ces exemples-là maintenant pour leur montrer ce qui pourrait arriver. Et ce qui est étonnant, c'est que la plupart des participants, finissent par atténuer les risques et à contourner ces risques. On a des entrepreneurs qui arrivent à faire euh, du code euh, sur des serveurs qui sont interrompus huit fois par jour, ou bien en Égypte, alors que la révolution les entoure, et ils ont quand même euh, un emploi, une entreprise, et ils arrivent à s'occuper de leur famille. Donc on a des exemples extraordinaires de résilience lorsque l'on en arrive à la gestion des risques dans la région. Oui, la résilience, la rigueur euh, que les fondatrices mettent dans leurs entreprises est phénoménale. Un de nos téléspectateurs à Monrovia, au Liberia, nous demande est-ce que vous connaissez des réseaux d'investisseurs qui se concentrent plus particulièrement sur les entrepreneurs africaines, femmes j'ai commencé par vous, Elissa, parce que vous avez travaillé dans la région. Oui, le Moyen-Orient inclut l'Afrique du Nord, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, la Tunisie. Et donc techniquement, nous sommes une organisation qui fonctionne euh, sur, pour aider les femmes entrepreneurs africaines. Bien sûr, c'est une partie tout à fait particulière du continent africain. Nous travaillons avec un partenaire qui s'appelle DC for Africa, c'est une ressource phénoménale qui peut vraiment vous aider. Il n'y a qu'à aller sur Google. Et eux, ils ont une liste de tous les groupes d'investisseurs providentiels et de Venture Capital qui se concentrent sur le continent africain. Et il y a des descriptions de ce qu'ils font exactement dans tel ou tel secteur ou bien s'ils se concentrent ou non sur les femmes. Merci Elisa. On a pratiquement atteint la fin de notre émission. Est-ce que il y a des conseils qui n'ont pas été discutés encore que vous pourriez donner à des femmes qui veulent lancer une entreprise qui va réussir. Quels conseils peut-on leur donner Gwen Et ensuite, Elisa Je dirais que, avant tout, il faut que vous sachiez que vous êtes une femme et vous allez vraiment à insister, vous allez être fier d'être une femme et vous avez un cerveau de femme et il y a des preuves scientifiques qui montrent que les cerveaux des femmes sont beaucoup plus intégrés que ceux des hommes. Je pourrais même vous conseiller un bon livre à lire sur le sujet, sur le, le cerveau des femmes. Et vous allez être tellement fier de vous quand vous aurez lu ça. Mais une fois que vous aurez lu ce livre et que cela vous fait plaisir, concentrez-vous sur l'entreprise elle-même et Dites-vous, est-ce que vous êtes en train de résoudre un vrai problème quand vous décollez, même si votre marché est petit, quel est le pourcentage euh, d'acheteurs potentiels auxquels vous pouvez vraiment vendre, comment décoller et à quelle vitesse est-ce que vous pouvez arriver dans une trésorerie positive Est-ce que vous avez sûrement suffisamment de trésorerie qui rentre pour couvrir vos besoins de base Si vous y arrivez et qu'en même temps, vous résolvez un vrai problème, vous pouvez empêcher l'échec. Et ensuite, votre problème, c'est à quelle vitesse vous pouvez croître, à quel niveau de succès vous pouvez prétendre. Et vous pouvez, à ce moment-là, construire votre entreprise vers une position beaucoup plus solide. Ça, c'est mon conseil. Commencez par la fierté, la confiance. Sachez que vous êtes partez avec un avantage biologique, en plus d'être une maman, une épouse, et toutes les choses que vous pouvez être. Merci Gwen. J'ai l'impression qu'en fait, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à tous pour nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci plus particulièrement à tous ceux qui nous regardent, euh, surtout les hôtes euh, autour du monde et qui ont mobilisé la communauté de leurs entreprises. Nous avons eu des publics euh, à Benjamin Franklin à Chihuahua, au Mexique, en Uruguay, à Montevideo, à l'ambassade des États-Unis à Guatemala City, euh, le Walt Whitman American Space au Guatemala, la à Caracas, l'ambassade des États-Unis à Caracas, l'ambassade des États-Unis au Honduras, l'ambassade à Lima, l'ambassade au Costa Rica, le centre américain à Moscou, l'American Corner à Pristina au Kosovo, l'American Corner en Albanie, l'ambassade américaine à Jérusalem, à Windhoek en Namibie, à Lomé au Togo, le centre américain de Kigali, l'ambassade américaine de Djibouti. Euh, le réseau des jeunes pour la réforme à Monrovia, au Libéria, au Bénin, et Elspace en Tunisie. Continuez à nous envoyer vos questions, s'il vous plaît, par euh, le guichet chat et sur Twitter, euh, hashtag Take, euh, Connect, pendant quelques minutes, on va répondre à toutes vos questions par écrit. J'espère que cette discussion vous aura plu. Merci à nouveau pour nous avoir écoutés. Au revoir.